Bonjour les youtubeurs et bienvenue sur la chaîne GeekTech, nous sommes de retour avec une nouvelle vidéo aujourd'hui et je vais vous parler de YouTube Go. Google a dévoilé un tas de services destinés aux utilisateurs de pays de l'Inde, non seulement la société a révélé que l'Inde est parmi les premiers pays qui obtient les services de Google, mais également Google a annoncé une plateforme station UFI. Avec ceci Google a également présenté une nouvelle application mobile qui est YouTube Go. L'application est censée être destinée à faire baisser les factures des données mobiles, le nouveau service de streaming Vidéo ajoute à la société un objectif à long terme de rendre Internet accessible à l'utilisateur en Inde et en améliorant l'expérience Google pour eux. L'application a été développée pour que l'utilisateur hindou garde ses données mobiles plus conscients et plus de connectivité. Alors comment le télécharger L'application est toujours pas disponible dans le magasin de jeux de Google Play. Cependant les intéressés peuvent s'inscrire sur le site up pour être averti sur les applications disponibles. L'application sera proposée aux premiers testeurs graduellement au cours des prochains mois, mais je vous mettrai dans la description un lien qui vous permet déjà de pouvoir en profiter et pouvoir le tester. Le contrôle des données mobiles utilisées. L'application permet aux utilisateurs de sauvegarder des vidéos même en faible qualité de connectivité. La norme donne également aux utilisateurs un contrôle sur la quantité de données consommées en regardant la vidéo. L'utilisateur peut également visionner les vidéos avant de les télécharger pour une consultation hors ligne dans l'application. Vidéo d'action avec l'aide de données mobiles, entre autres, il est possible de partager la vidéo avec d'autres personnes sans utiliser les données internet, l'application fait usage de la technologie Wi-Fi direct tout en partageant les vidéos. Pour l'instant, les langues disponibles sont ceux de l'Inde et Anglais également, mais ça ne devrait pas tarder afin d'avoir avoir plus de langues pour les autres pays, vous avez également la possibilité de sélectionner l'emplacement du stockage entre la carte SD ou la mémoire interne de votre téléphone, possibilité d'effacer l'historique, être notifié des vidéos quotidiennes, mais également d'activer les statistiques de la vidéo. Pour résumer, c'est une application qui est géniale pour ceux qui sont dans une zone avec une mauvaise couverture réseau, ce qui vous permet d'être toujours informé des vidéos et même de pouvoir les regarder même avec une faible qualité. L'application est toujours en mode bêta, alors à Attendez-vous à avoir des bugs de temps à autre en attendant la version finale eh bien j'espère que cela va vous être utile, n'hésitez pas à donner votre avis concernant la vidéo et surtout de vous abonner pour plus d'actualités. Et si vous avez des questions, je suis à votre écoute dans les commentaires et sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis à très bientôt avec de nouvelles vidéos, portez-vous bien